Je m'appelle Anne-Laure Duhamet, je suis cadre de santé au sein du service de médecine néonatale et de réanimation pédiatrique du CHU de Rouen. En tant que cadre de santé au sein de l'établissement, je suis garant de la qualité et de la sécurité des soins dans les prises en charge des enfants et de leurs familles. Mes principales missions, c'est la gestion des ressources humaines, donc notamment l'élaboration des plannings, la gestion de l'absentéisme, l'évaluation des pratiques professionnelles, mais aussi l'évaluation des besoins en formation. Et également, j'assure en collaboration avec l'équipe soignante la formation des futurs professionnels. Je mets également en lien les effectifs à l'activité, une activité qui est régie avec l'équipe médicale. Le plus dans mon métier, c'est travailler vraiment en permanence sur l'amélioration des pratiques professionnelles au service des patients et de leurs familles, et donc notamment dans la mise en place de projets. Il y en a un qui a été mis en lumière l'année dernière au sein de l'établissement, au sein du service. Euh, un projet qu'on a intitulé le fauteuil de transfert en peau à peau, une naissance en douceur. Ce projet consiste, euh, en fait, dès la salle de naissance, à mettre le nouveau-né en peau à peau avec son parent pour être ensuite transféré dans les unités de néonatalogie. Et donc on sait hein, scientifiquement euh, que ce, ce type de, de, de peau à peau réalisé précocement euh, a des vertus à la fois pour le nouveau-né mais aussi pour son parent. Et donc grâce à l'implication de l'ensemble des équipes du service, nous avons pu mettre en place ce projet. Et nous avons été récompensés par le prix du jury au trophée Innova Soins, organisé par le CHU de Rouen. Et nous en sommes très très fiers parce que les retours des parents sont extrêmement positifs. Et de voir le sourire sur le visage de nouveaux parents, il n'y a pas de réel bonheur plus beau que celui-ci quand nous sommes soignants.